Salut tout le monde, alors je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, euh, là c'est passé le sport encore une fois, la dernière, ce sera peut-être la dernière de sport ou peut-être pas, je ne sais pas, ça dépend si ça vous aura plu ou pas tous ces exercices que je vous aurais fait euh, durant bah, chaque mercredi quoi, que je vous ai lancé. Alors là, cette fois-ci, on va tout regrouper, tous les exercices, enfin, juste deux exercices à chaque fois qu'on avait fait, tout le long de cette vidéo. Euh, les deux premiers exercices, ça à travailler le haut du corps, après, c'est le, les abdos, et après, c'est le bah, les jambes, quoi. Sur ce, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Alors, nous nous retrouvons pour les 10 pompes euh, en trois séries, enfin, 3 fois, comme à chaque fois, hein, on avait l'habitude, quoi, mais voilà. C'est les 10 pompes x euh, 3. Alors, c'est parti 1, 2, 3...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 3 séries de 10 pompes sont terminées. Nous passons aux euh, 7 Burpees en 3 séries. Voilà. Alors cette fois-ci, je vais bien vous montrer comment il faut le faire parce qu'en fait, je m'étais trompée euh, la façon. Mais bon, les deux fonctionnent aussi. Hein. Si la deuxième, là, que je vais vous montrer, vous fait trop mal, vous fait mal à l'épaule parce que voilà. Mais sinon, vous faites à ma façon, j'en avais fait la première fois. Voilà. On se retrouve pour les 3 séries de 7 Burpees. Tuck, tuck. Avoir fait fini Et les trois séries de euh, cette Burpees, nous allons passer aux abdos. 20 crunch, trois séries. Alors, c'est parti: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, et là 17, 18, 19 et 20 Ok, après avoir fait les 20 crunchs en 3 fois, nous passons aux 3 séries de 30 ciseaux Bah si c'est le truc, on fait comme ça, 1, 2, 3, 4 Ça, doucement, mettre la tête un peu relevée et ça tire C'est parti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 3 On va passer aux trois séries de 5 fentes. 1, 2, 3. Voilà, après avoir fait les 3 séries euh, des 5 fentes, je sais plus facilement ça tire les, les muscles des jambes mais ça va Nous allons passer aux 12 extensions mollets, toujours aux 3 séries, vous avez l'habitude je pense 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 C'est sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu de tous ces exercices. Euh, si jamais vous les faites chez vous, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des exercices. Voilà, Si ça vous a bien travaillé, etc. Euh, moi, pour cette semaine-là, euh, ça m'a déjà travaillé. Les jambes, pendant au moins 2-3 jours, j'avais mal aux jambes. Les abdos, depuis mercredi. Maintenant, nous sommes dimanche. Euh, bah, J'ai mal aux abdos. Plus la refaire les abdos dessus, je pense que je vais encore avoir mal pendant encore une bonne semaine. Puis ça va continuer, vu que... Je refais ce, cet exercice, ce planning là, du lundi au dimanche pendant 4 semaines, voilà. Je vous ai juste montré pendant une semaine, mais je vous montre pas pendant les 4 semaines parce que c'est la même chose, c'est répétitif. Après, si vous voulez voir les nouveaux exercices dans euh, 4 semaines, bah, vous me dites dans les commentaires et bah, je vous ferai la suite. Sur ce, bah, je vais vous laisser liker, commenter cette vidéo et je vous dis à la prochaine